Voilà. Voilà. Et les capteurs de devant, à l'arrière. J'ai le parc à 6 pour me garer en deux voitures automatiquement. Ça, pourras, que... Ouais, ça c'est bien. Oui. J'ai un frein électrique. Ouais, là. Là, oui, euh, ici, oui. Hein. Il, faut, il faut, euh, faut tirer dessus pour l'enclencher. Voilà. Alors euh, j'ai le siège chauffant. J'ai le siège ah, il fait chaud, euh, tu appuies, ça devient bleu, alors le siège, euh, tu as de l'air frais qui passe dedans. Et j'ai ça à gauche et à droite. Hein. Alors sur le côté là en dessous, j'ai le siège clé USB auxiliaire. prise euh, à gars. Oui, oui. Alors pour désactiver le frein. Je crois que.. Toi panoramique. Bon il fait froid, je vais juste l'ouvrir et le refermer. Ouais. Tu vois Ouais. Toi panoramique. Ouais. Là tu te vois, enfin vous avez peut-être ouais. plus de, plus de difficultés. Mais tu, tu on voit bien. Euh... C'est une boîte 6, c'est un moteur, c'est un 1700 CRDI 136. Et t'as plusieurs modes de conduite, oui. Ici on est en mode confort, tu Donc j'ai un mode ouais. normal, j'ai un mode ouais. sport. Et à mon avis en mode sport, mais il faut monter plus dans les tours pour avoir plus de, plus de pêche à la voiture. GPS intégré, tactile, ouais, tactile hein, ou via une navigation avec les boutons. J'ai un kit main libre. J'ai l'air conditionné automatique, enfin climatisé. Ouais. Tu sais choisir la température de ton côté, tu vois. Ouais. Passager, bah, si tu veux 29 degrés, 29 degrés bah, tu sélectionnes. Et moi, si j'en veux euh, moins par exemple, ouais. bah, j'en aurai moins de mon côté en tout cas. je t'avoue que je n'ai jamais roulé en mode sport ni, ni normal j'ai toujours roulé en mode con, confort Et ça pour la puissance de la voiture, non, c'est parce que les puissances 136 chevaux. Tu, tu payes encore des taxes normales parce ouais. que tu as là au-dessus, tu as le 100 as 142 ouais. chevaux à 142 ouais. chevaux. Alors tu payes euh, ouais. plus de taxes et bon. j'ai les, bah oui, les phares automatiques, les phares automatiques, j'ai les, les phares euh, directionnels quand tu tournes, c'est ça pour so. c'est fort. elle arrive à descendre à 5 litres 5 litres 8 j'arrive jamais moi en mode confort bon hein. oh, ça ça a de la reprise hein. oui. maintenant en première deuxième euh, allez c'est pas la, la, la faute de guerre hein. il faut, faut tirer un peu dedans pour euh, bah, deuxième troisième quatrième, quatrième cinquième sixième euh, enfants il y a la sécurité enfant bien sûr euh... bah oui ça roule hein. c'est souple hein ouais, ouais. attends après moi la vie Et euh, niveau confort elle est confortable elle est confortable ça me confirme on est allé en france en vacances avec la première fois parce que je sais que le rotatif c'est fort confortable combien de kilomètres elle a elle a euh, 60 000 euh, 49 000 49 000 49 477 Pas ouais. trop sec, pas bien, ouais. On oh, va te pédale. Et à, à l'arrière, on est bien. Tu vois ouais, ouais, t'as de la place. Hein. Oui, ouais, je me place. suis assis, je me suis dit, hop, oh, t'as bien de la place. Parce que malgré tout, le siège ici est quand même reculé déjà un peu. Et... Ouais. Ah, ouais, ah, ouais. t'es bien mis. Oh, ça y est, c'est la première fois que je me suis décliné. Bah, ben, ouais. <rire> c'est vrai, souvent ça. jamais sous le siège arrière C'est ça. <rire> Et la boîte est souple. Ouais, la vitesse passe bien, ça On a bien le levier en main aussi. Ah, comment ça On la faire ça. Et tu vois, quand tu ouvres la porte, mon ah, siège recule automatiquement pour voir euh, facile. Ah, C'est bien, ça. Ouais, tu passer Quand tu rentres avec ta clé, ce... il se remet à ta position ah, sur ta clé. T'as trois positions. J'ai deux, pos les... deux, deux positions. j'ai deux positions. C'est ah Ouais, 車高暗示